Parce que t'y amou un émoune C'est Да, да. Я сейчас я перезвоню. Давай. Давай. Я, я увижу сегодня все, все расскажу. Давай, давай. Я тоже. Давай. Я целую. Пока. Пока. Au revoir, chérie. Allô, Alex, c'est toi Oui, oui, c'est bon. Je viens d'arriver à Paris, en fait. Oh, oui. Non, non, non. Euh, en fait, je suis à l'hôtel et... Mais t'es rentré de Russie Mais comment ça se fait On s'est parlé hier, tu m'as rien dit Attends, envoie-moi ton adresse, j'arrive. Non, non, t'inquiète. On se voit au... au parc, au même endroit que d'habitude, non Ok, dans une heure D'accord, d'accord. Bisous Tu m'as manqué. Toi aussi. Comme dans non. le temps. <rire> <rire> Mais comment t'as pu me cacher que tu venais alors qu'on se parle tous les jours, tu me dis rien En fait, je voulais te faire la surprise. Je comptais les oh. secondes pour te voir, t'imagines ouais. pas Qu'est-ce qu'il y a Rien. Quoi de neuf Je me suis coupé les cheveux. t'as vu Ouais, j'ai vu. Tu me regardes même pas tu vois, car tu vas. Tu peux où Tu vas Tu peux où Tu vas Tu vas Tu vas pas au copier hier. Non, tu sais, tu sais. Bah ouais, tu vois. Tu parles russe maintenant Ouais, je t'avais pas dit. Et c'est qui je te demande c'était qui Bah rien c'est du boulot. Regarde-moi. Il y a quelqu'un Qu'est-ce que tu rencontres Qu'est-ce que tu rencontres Tu l'aimes Tu comprends pas Russ et tu commences à imaginer le truc. Qu'est-ce que je comprends que c'est pas Alex bah, qui m'a aimé pendant 3 ans Arrête, arrête. Qui m'a laissé en pleurs quand il est parti Arrête. Qui m'attendait pendant des heures chez moi T'as changé le coiffeur.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 bells ring, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, now he's gone, I don't know why, until this day I sometimes cry.